Donc le, les haies, tu as aussi planté des haies Oui, euh, donc, il y a 20 ans, euh, sur deux ou trois ans, il y avait un programme. Euh, j'ai profité de la présence de la sous-soleuse l'année de plantation d'agroforesterie pour sous-soler des lignes. Haies. Et bon, il y en a comme ici, il y avait une clôture, donc on a sous-solé à côté et j'ai mis une deuxième clôture. Il y a d'autres qui ont été protégés par des fils électriques. Et là il y a un peu de tout dedans, un peu le, des, des fois il y a de, de l'érable comme dans la plantation mais il y a de, ça c'est du frêne euh, à fleurs, oui. l'orne. Parce que j'ai toujours eu euh, des abeilles ici, jusqu'à euh, grand développement des néonicotinoïdes qui est un problème partout. Je, sans, sans, sans faire quoi que ce soit dans ce sens que je ne nourrissais pas, je ne faisais pas de images artificiel, je maintenais 12 ruches en état avec deux petites récoltes par an. Et depuis qu'il y a eu des néonicotinoïdes, c'est fini ça. J'ai encore deux colonies en vie, mais euh, dernier, je ne les ai pas récoltées. C'est extrêmement frustrant parce qu'on a l'impression qu'on a fait quelque chose qu'il ne faut pas. On trouve les abeilles, on ne les trouve plus en fait. Et, et, et, on, avec du miel dedans, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait qu'on connerie, pourquoi elles ne sont plus là. Et en fait, c'est les néonicotinoïdes qui font que ça affaiblisse, ça affaiblisse. Je suis entouré par céréaliers qui tous en, en servent. J'ai souvent des questions sur les, euh, tu vois, les clôtures. Mm -hmm. Là, tu es sur un Ursus en, en bord de haie. Comment, oui. tu, comment tu le gères au... Parce que là, y a, tu y fais passer l'électricité aussi. Oui, il a un fil électrique sur la partie haute, mais de l'autre côté, il en a plus, par exemple. Ça, il risque d'y en avoir dessus, hein, des de jus. Oui. Et là, tu y broies de temps en temps comment tu... Non, non, non, non, les brebis entretiennent plus ou moins... Mm -hmm. euh... Qu faut. Ce qu'il faut. Ouais. Bon, il arrive de passer avec un sécateur pour quand, quand ça touche l'électricité. Mais ici, il n'y en a pas, par exemple, de l'autre côté, il n'y a pas. Ah, okay. Au début, oui, et quand les, les plants sont petits. Euh, ouais. Et okay. donc, bien sûr, la taille est tout à fait différente. Autant en agroforesterie, on essaye d'avoir un tronc, mais ici, on essaye d'avoir une soupe. Ouais, mais mais j'ai eu une, une bizarrerie que certains arbres ont mieux poussé en, dans la haie ouais. que, qu'en agroforesterie. Je m'explique pas trop pourquoi. Est-ce que c'est le bourrage qui, qui le fait, le bourrage de, de la concurrence qui le fait justement Et là tu n'as pas fait de taille de formation dans les.. Non, juste ah. non, au contraire, on, on recepait, quoi, hein, quand, ah. quand ils étaient petits, on ah. les coupait pour que ça. Ah. Ça ah. okay. euh, Vous voulez qu'on aille dans le, la, la ah bah prairie oui. non, allez, va, Par là on va.